Salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de notre incroyable aventure sur Madventure. Voilà, et on se retrouve au même endroit où nous nous sommes quittés. Et eh bien, il y a, euh, bah, il y a de ça, le dernier épisode, tout simplement. On continue, enfin, on commence surtout notre exploration. On a là-bas une épave qu'on va devoir aller fouiller Mais avant toute chose, j'aimerais vous préciser qu'on est passé sur la dernière snapshot Ah oui, c'est écrit en haut à gauche, je suis con La 23W 04A Donc c'est une toute nouvelle snapshot qui vient tout juste de sortir Comment je vais faire pour aller avec l'épave euh, sans mon cheval Ça va être absolument terrible Attendez, je vais me crafter un petit bateau On est bien d'accord que le cheval, c'est génial Mais le, le cheval ne peut pas monter dans mon bateau, on est bien d'accord Attendez, on ne sait jamais avec les nouveautés On ne sait jamais eh. Ah, non, ça n'a pas l'air de bon, c'est pas grave. Cheval reste ici, euh, je te retrouverai. Alors je rappelle aussi que on a un objectif, bien sûr, c'est de trouver une jungle pour trouver des bambous, très important et puis éventuellement un petit désert. Ce qui est génial aussi les amis pour la snapshot, euh, la nouvelle sur laquelle on est, les gars, c'est qu'on va pouvoir générer des nouveaux chunks, c'était vraiment pas fait exprès, pas calculé, mais maintenant il y a des nouveautés, on va pouvoir décorer nos armures avec justement des ornements, ça s'appelle des ornements donc c'est des nouveaux items Qui vont apparaître dans les coffres justement Normalement ça se crafte pas et donc on pourra trouver ça dans les coffres Alors on le trouvera pas dans le coffre là Qu'on va fouiller de Stepav puisqu'on a généré le, le, le chunk Sur l'ancienne snapshot Bref est-ce que vous comprenez ce que je raconte là j'ai l'impression que je dis des de, de trucs bizarres Bref en gros voilà Il y a toujours des nouveautés à chaque fois qu'on qu met les snapshots Et c'est que du, que du plaisir Alors où est le coffre Où est Là il est là Non il est pas là il est où le coffre Parce qu'on rigole on rigole Ah mais il est, il est dans le sable le bordel Comment on va faire Bref les amis j'espère que vous allez bien N'oubliez pas le pouce bleu le commentaire Vraiment un plaisir de vous avoir lu euh, Je me suis pété des barres avec vos commentaires justement Bon déjà j'ai foiré euh, mon montage à un moment donné euh, et, euh, et puis voilà les, les vaches je les ai absolument euh, torturées Bon et eh, vous savez quoi ça m'a saoulé Ça m'a saoulé Je vais rechercher mon cheval Qui j'espère va bien Oui il est là-bas c'est bon il est là-bas On va aller le chercher On va continuer sur la terre c'est pas grave Donc euh, voilà est-ce que la machine à vaches fonctionne Je pense que oui mais on verra ça de toute façon que quand on rentrera à la maison et dès maintenant je vais vous mettre l'extrait parce que j'avais oublié de le faire dans la dernière vidéo hein je vais vous mettre l'extrait maintenant de ma toute première mort c'était donc euh, il y a quelques jours de cela les amis régalez-vous c'est maintenant c'est pour vous non, ça sert à d'aller là ah ah oh non oh non ouais oh, elles vont super vite en plus mais hein Oh non je sais pas quoi faire <rire> Non Je sais pas quoi faire C'est quoi cette... Voilà c'était ma mort Si j'ai oublié de le mettre au montage Bah encore une fois j'aurais l'air un petit peu débile Mais normalement je n'ai pas oublié Donc voilà un petit peu comment s'est passée ma première mort Ça s'était passé en live vous avez vu ma tête de beau gosse? Euh, voilà, j'étais un petit peu dans le caca. Mais voilà, j'ai pu retrouver mon stuff. J'ai pu me refaire quand même pas mal d'experts. Regardez, je suis niveau 24, mine de rien. Alors, j'avais perdu 30 niveaux, mais quand même. Oh! Regardez ce qu'on a là, un glacier. Oh! Un biome-neige. Alors, c'est pas exactement ce que je souhaitais tout de suite. Mais on a un biome-neige à proximité de notre base. Ce qui est plutôt sympa parce qu'il y a quand même des structures aussi dans les biomes-neige, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je dis des bêtises, mais. C'est toujours sympa. On va y aller. Encore une fois, le but du jeu, c'est d'éviter de trop générer des chunks, justement parce que, eh ben, ce serait dommage de se gâcher les prochaines nouveautés. Mais là, on peut en profiter puisque voilà, cette nouvelle snapshot, je le répète pour être sûr d'avoir vraiment bien, euh, de m'être bien exprimé, mais cette nouvelle snapshot, il y a des nouveaux coffres avec justement euh, des ornements pour décorer, euh, et bien pour décorer voilà, euh, nos armures. Alors, il y a une tour de piedger là-bas. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Est-ce qu'on va y aller pour voir Ça peut être sympa, hein. de toute façon, on va y aller. Il y a des coffres, en plus, dans les tours de Piagers. Alors, le seul problème, c'est que je vais m'attirer les ennuis, mais... Euh... Après, on est des touristes. Hein. Septième épisode, c'est vrai, on n'a pas encore croisé de... de pillards. De pilleurs. Là, du coup, ça va être l'occasion d'en croiser. <rire> Peut-être. Est-ce qu'on y va Bien sûr, on va y aller. De toute façon, on va pas faire du patinage artistique là-dedans. Hein. Par contre, mon cheval, ça m'ennuie parce que... Il va pas pouvoir me suivre euh, toute l'aventure et c'est absolument terrible C'est absolument terrible Alors après remarque c'est pas si grave Mais euh Ah ça fait quand même un peu mal au cœur. Attendez si je peux quand même passer Je peux quand même passer euh, avec le cheval là justement sur la glace C'est parfait ça va Allez ça va un petit peu te refroidir les papates Mais bon euh... Voilà pas non plus déconner Tac on va passer par là voilà Il faut souffrir hein, des fois dans la vie c'est comme ça euh, C'est comme ça qu'on grandit Est-ce que il irait plus vite en sautant non? Ah on dirait un peu qu'il va plus vite, pas du tout Pas du tout Bon, on va aller voir la, la tour de piégeuse En espérant que euh, ce soit des nouveaux chunks Qui étaient générés même si je pense pas Mais si on pouvait tomber sur un coffre euh, justement avec les nouveautés Ce serait euh, grave euh, Ce serait tarpeng stylé <rire> euh, Et en plus on va pouvoir faire un petit somme Avant d'y aller, bon écoute cheval Je vais te laisser ici, d'accord Tu as intérêt à survivre Sinon je t'éclate euh, Oula c'est un petit peu une menace euh, pas, très, euh, pas très catholique mais enfin voilà, je te mets une petite torche, d'accord euh, On va passer la nuit ensemble quand même, si ça te va On va passer la nuit ensemble, regarde, wow, c'est beau, le petit, le petit coucher de soleil, des viens on fait un petit screen Hop, voilà. Oh c'est mignon, et maintenant on dort, on dort et, euh, et on est parti pour de nouvelles aventures Voilà, ça va partir en cacahuète, moi je vous le dis, mais bon c'est pas grave Allez, c'est parti, mon ami Mais c'est un peu dommage parce que j'aimerais vraiment trouver une jungle hein. Dans tous les cas, on va, on va pas rentrer à la base tant qu'on n'a pas trouvé de jungle hein. Enfin tant qu'on n'a pas trouvé de bambou littéralement. Hein, il me faut du bambou. Mais non mais le cheval il pouvait passer par là en plus, je suis con. Ah bah non, j'ai traversé de l'eau. Bref, voilà, il nous faut absolument du, du bambou. Euh, sinon on pourra pas euh, amener à bien nos, nos prochaines péripéties, n'est-ce pas Donc voilà, c'est très important qu'on trouve une jungle. Et c'est absolument terrible. Alors, j'ai pas besoin des de, de cisailles. Euh, j'ai déjà vu des pieders. Voilà, il y en a un qui est ici. C'est vrai que j'ai pas d'arc, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. C'est vrai que en fait je suis pas en bonne posture hein, pour, euh, pour faire un peu de combat. Mais c'est pas... En plus me semble-t-il que ça respawn vraiment à l'infini. Ah oui, il m'attaque direct. Il m'attaque direct. Ok. Bah viens voir. Légitime défense. Tire-moi dessus. Vas-y, tire-moi dessus. Voilà. Et là je suis légitime à t'éclater la face. C'est comme ça que ça se passe en France. On est obligé d'attendre de se faire tirer dessus avant de tirer sur les autres. Voilà. Heureusement que... Euh... Bonsoir. On a dit qu'on faisait pas de politique sur ma aventure. Hop là, ça dégage oh, Bah alors, tu t'es pris une flèche de où là, mon ref Alors ils sont deux, mais après ça va respawn je crois hein. Allez Un Deux, ramasse ta queue <rire> voilà. voilà, vous êtes bons quand même Ils sont bons Ah ils sont bons Ok Moi aussi je suis bon hein. Ok, maintenant je peux y aller peut-être je peux y aller, je peux y aller Je fonce, il y a pas de coffre Je sais plus comment ça se passe moi en fait Bonjour, ah si il y a des coffres, bah ben, voilà Et bah ben, voilà Smithing template, c'est les ornements Dont je vous parlais, donc voilà C'est ça ce qui est cool, oh on a généré des nouveaux On a généré des nouveaux chunks Avec ces snapshots Oh je suis tellement content de faire cette aventure parce que à chaque fois qu'on fait un épisode, il y a des nouveautés Réellement quoi, oh c'est fou Ça je pense ça fait plaisir, des petites patates Tiens, Eh vous m'en aviez parlé en commentaire Bon je m'en fous un peu mais eh, c'est quoi ça Alors ça je sais pas si c'est nouveau Ça je sais pas si c'est nouveau Got Horn Est-ce que ça s'utilise C'est trop stylé J'aurais peut-être pas dû le faire mais Mais c'est génial Par contre ça voilà ça, ça va nous permettre de créer donc Sur les armures De faire des décorations C'est génial C'est génial Est-ce qu'il y a des coffres en bas ou pas Je crois pas hein. c'est quoi ça C'est quoi Attends, je... on va de toute façon on va descendre mais Ah oui, t'as vu, ça respawn Ah oui Oh là Attendez les gars, je rigole Attendez, hop, ça dégage Oh là là Qu'est-ce que c'est que ces trucs Ah ok, c'est des esprits euh... absolument démoniaques Bon allez, je me casse Je me casse, alors par contre on va voir un problème Non, c'est bon, parce que le problème c'est que normalement J'ai... Euh... Ah non, j'ai pas mauvais présage sur moi Parce que j'ai pas tué le leader, je sais pas quoi Parce que si tu tues le leader des... de ces, de ces gens-là et eh ben tu as mauvais présage un effet en fait Et du coup si tu vas dans le village Et eh ben tu auras un raid Et remarque c'est pas plus mal pour avoir justement les échanges moins chers au village Non mais et eh, on croirait que tout est calculé les gars On dirait limite que je cheat Que j'installe tout au préalable pour euh, que le scénario soit parfait Mais c'est réel le scénario est parfait Et si je fais ça il se passe quoi Mais oui Mais oui Mais ça va attirer les... Si je fais ça ça va attirer les mecs On est d'accord donc si je fais ça dans le village là-bas quand on sera à la maison de nouveau Oh je suis un génie bordel Si on fait ça quand on est dans notre village On aura un raid Et donc du coup Non c'est incroyable Carrément c'est incroyable Ok on va garder ça bien au chaud Je récupère mon bed Je récupère ma torche aussi Je récupère mon cheval Oh je suis heureux les gars Bon on n'a pas encore de bambou Alors dans quelle direction on va aller Le problème c'est que là-bas il y a de la neige Mais je me dis avec un peu de chance non ça c'est des sapins clairement c'est pas des C'est pas du bois de jungle hop Je récupère quand même la canne à sucre hein. Ah c'est cool Ah je suis vraiment content Alors ça se trouve ça ne sert pas à ça hein, la cornebuse hein. Mais pour moi ça sert à ça en tout cas Dites moi en commentaire Encore une fois euh... vous savez c'est la technique du référencement Mais c'est réel hein. et franchement ça me fait trop kiffer vos commentaires Je sais pas ce qui se passe Les 7 premiers épisodes là C'est le plus beau lancement de série de ma chaîne Je vous le dis parce que je, des, des fois, je lance des séries, ça fait des 1000 2000 vues, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Mais, ah oui, en effet, c'est pas une bonne idée d'appeler à la corne de ouais. Ok, génial. Bon, on va rentrer vers la base pour prendre une autre direction. Euh, mais bref, là, il y a peut-être pas autant de vues, mais il y a tellement d'engouement dans les commentaires, même en message privé sur Instagram, les gars. Je vous embrasse tous ceux qui m'écrivent des MP et tout. Ça fait trop plaisir. Sur Discord aussi. Enfin bon, voilà. et moi, je suis, je suis comme un, je suis gay comme un pinson, clairement. Euh, c'est que du kiff, c'est que du bonheur On est tous contents Et bah voilà, c'est juste, juste génial Voilà, c'est juste génial Ni plus ni moins euh, Ouais, on va aller par là-bas Je pense que ça peut être pas mal On va faire une sorte de boucle Il faut absolument une jungle Encore le désert, je m'en fiche total On a déjà récupéré euh, ça Alors que euh, vraiment à la base, c'était pas forcément prioritaire Mais c'est génial on a, on a découvert ce nouveau truc Mais maintenant vraiment, j'aimerais une jungle ah bah tu vois je, je disais pas besoin de désert mais là je crois que mais non mais même pas c'est même pas un désert bon on va essayer de traverser euh... d'ailleurs c'est pas c'est pas Yakari hein, c'est Petit Tonnerre je me suis trompé alors personne ne l'a relevé en commentaire vous êtes des boss mais Yakari c'est le petit enfant et Petit Tonnerre c'est son cheval donc c'est moi Yakari c'est lui Petit Tonnerre c'est quoi je l'appelais Yakari comme un débile c'est comme si tu appelais euh... c'est comme dans boulébile ah non, je sais plus c'est qui le chien, je sais plus c'est qui le, le garçon. Bref, c'est comme si t'appelais euh... C'est comme si t'appelais euh... Attends, quel comparatif je pourrais faire euh... Garfield C'est comme si t'appelais euh. Comment il s'appelle le, le propriétaire de Garfield Oh, vas-y, j'ai plus aucune ref là, vas-y, je suis vieux, je suis un boomer. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, regardez, et là franchement, et comme par hasard, on va tomber sur une jungle. Vous allez dire, ouais, t'avais pré-shot, t'as cheaté. Franchement, ce serait juste beau. Ce serait juste beau. Mais bon c'est pas une jungle dans tous les cas c'est bien du sapin On est entouré de glaciers par contre Donc ça pour le coup c'est toujours sympa à savoir Parce que du coup on a de la glace euh, easy peasy Et... Et mon cheval Il va avoir des petits soucis là Il va avoir des petits soucis Là je pense que ça ne marchera pas Bon je vais faire ça jusqu'à arriver de l'autre côté hein, les gars Je vous fais une ellipse ne hein, vous inquiétez pas je vais vous épargner ce Oh nice parfait <rire> Je vais vous épargner tout ça Ah merde Oh non non non non respire respire Oh frère Oh je suis désolé En fait j'ai trouvé J'avais <rire> trouvé une technique de fou pour, euh, pour aller plus vite et tout Mais bon vaut mieux le laisser remonter quand même <rire> Il lui reste trois coeurs petit tonnerre Monte frérot Un petit effort quand même Attends petit tonnerre tiens Comment je te donne à manger J'ai pas de pommes Voilà bah tu vas te faire foutre Ah dommage Je suis désolé Voilà aucun Allez. Après les vaches c'est les chevaux maintenant Aïe aïe aïe aïe, aïe. Je maltraite C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien mais C'est la survie les gars C'est la loi de la survie finalement Les chasseurs vous le diront Lol. <rire> Alors euh <rire> La balle perdue pour les chasseurs Non non moi j'ai... Bonsoir D'ailleurs quand je me prends en une... bon, forêt je suis pas une niche, hein. euh, y a plein de Il y a plein de ruches d'abeilles Ça fait plaisir Ah non hein, ça fait plaisir euh... Je pourrais récupérer la laine En passant bon Voilà on en a quand même assez à la maison Et on vient de là-haut Je reconnais totalement on vient de là-haut regardez c'est chez nous Est-ce qu'on voit peut-être le... mes arbres que j'ai cassé Non Non Mais bref c'est la colline qui est juste bah, C'est de là qu'on est descendu et tout Et nous on est vraiment encore derrière voilà, donc on est vraiment à côté de notre base Donc ça c'est juste parfait, comme ça on peut faire une petite boucle et on va passer par là-bas Parce que ça m'intéresse fortement d'aller voir ce qu'on a là-bas Alors par contre, petit tonnerre, un petit effort Un petit effort, parce que là le soleil va se coucher Et j'ai pas spécialement envie, euh, si tu veux mon avis Qu'on se retrouve dans, en plein milieu de la pénombre Comme des connards, si tu vois ce que je veux dire Allez, voilà Oui, voilà D'ailleurs, est-ce qu'il y a des, euh, des poulpes lumineuses là, vous savez, pour faire des cadres... Euh, des glowing, euh, glowing machins là vous savez Bah ben, en a pas Allez voyons voir ce que nous avons là Explorons de nouvelles terres Vers l'infini et l'inconnu Bonjour je suis Buzz l'éclair Eh hey, on dirait pas un peu Enfin en plus jeune quoi Bonjour je suis Richard Darbois <rire> Ah bah ben voilà bon, on est dans un super biome sapin quoi Et il y y'a des loups Et il y'a des loups et j'ai pas d'eau Parce que je suis débile j'ai pas pensé à prendre des eaux mais le soleil se couche Alors est-ce qu'on la tente ou pas <rire> Est-ce qu'on la tente ou pas Ce serait génial, attendez, dès qu'il y a des squelettes Bam bam On va, on va la tenter parce qu'on est là pour faire de l'élevage de loup aussi hein. Comme ça, vraiment, notre épopée, elle est fructueuse Bon, si on pouvait revenir avec du bambou Ce serait parfait Mais là, en plus, on a un nouveau chien et on pourra faire de l'élevage Mais en plus, messieurs dames On a ça et ça Et ça, c'est fou Tiens déjà voilà ça c'est... J'ai peut-être pas besoin d'os Ah si d'accord Bon donc euh, reste ici petit tonnerre quand même On va se rester soudé Je vais délimiter une petite zone safe J'entends de la lave juste en dessous de moi c'est formidable Voilà, On fait une petite zone safe parce qu'après on pourra pas dormir on aura l'air con Voilà Et puis maintenant les squelettes c'est quand vous voulez Parfait 1, 2, 3 Et il me loot Son arc mais il me loot même pas ses flèches euh Je veux dire, il me loot même pas. Euh... Bonsoir, je sais plus parler. Il me loot même pas ce que je veux. Attendez, je vais réparer ma hache. Comme ça, ça fera de l'économie d'énergie. Puisque l'énergie est notre avenir, économisons-la. Euh, attendez, on va acheter ça. Voilà, comme ça, j'ai un arc aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aimerais des os. Hein, en fait, euh, tout simplement, ça aurait été plutôt sympa. Voilà, c'est super. Alors là, j'ai plein de zombards à mes trousses. Ah là, il y a un squelette. Salut, mon ref Euh <tousse> Ok, J'ai deux os Est-ce que ça suffira B2O finalement me direz-vous On va essayer, je lui ai donné du steak Regarde, regarde, regarde 1, 2, let's go On a notre loup C'est bon On va pouvoir faire notre élevage S'il meurt pas, bien sûr hein, Ça c'est quand même important Ça c'est parfait C'est parfait, c'est parfait, maintenant on dort Maintenant on dort au, au milieu des zombies m'en fous de toute façon parce que le chien il me protège Ha Nul os Allez on se casse il est où mon cheval Petit tonnerre Allez Hop Oh non Non, petit tonnerre, faut pas qu'il prenne feu Non Aïe Oh non, mon loup Oh non Oh non Oh non, c'est une blague euh, Reviens Tiens, du steak Il faut absolument le maintenir en vie, lui hein. Faut absolument le maintenir en vie, hein, les gars Parce que des loups comme ça, euh. Fiu On va pas en croiser euh, beaucoup Allez puis surtout, maintenant j'ai. Oh putain, y'a un creeper Oh non et puis alors ces arbres c'est la folie hein, pour se mettre dans, la, dans, la, dans le l'osbeul Ok Ok ok en plus il y a un reste de squelette ici J'en ai rien à faire Je me casse, je me casse pas Allez allez allez, ah voilà Et bah c'est super Bon il faut vite qu'on sorte de ce bordel hein. Il faut vite qu'on sorte de ce bordel J'espère juste vraiment Que mon cheval, que mon chien me suit Je pense que oui hein, vous inquiétez pas Je pense que mon chien me suit S'il vous plaît, parce que je lui ai redonné de la vie hein, quand même hein. Faut pas se foutre de ma gueule hein. Bon j'ai l'impression que c'est bon je l'entends Ouais c'est bon J'ai cru que c'était un, un chien random euh, Je vais tenter un truc Allez, Hop voilà c'est bien petit tonnerre Oh mais il y a plein de loups ici C'est bon ok on est sauvé On est sauvé il y a plein de loups Parfait Si jamais on pourra toujours revenir Mais quand même On va quand même éviter de le faire mourir Ce serait génial Et là Oh bah de la laine gratuite et de la bouffe Et là On tombe sur une jungle Et je suis heureux Hein Oh c'est beau Là si on tombe sur une jungle je suis heureux hein. Vous le savez il en, il en faut peu pour faire un homme heureux finalement Bon je peux pas passer par là Mais non mais ce cheval il va me faire chier hein. <rire> enfin je dis cheval Mais c'est vrai que ça reste un âne quand même À la base non, c'est un petit poney quoi Oui non un poney oui, un poney c'est pas un âne C'est pas pareil, attention c'est faux Bon on va, on va revenir par là parce qu'au moins ça va nous faire revenir Vers, vers notre base Euh Est-ce que là je peux passer s'il vous plaît Superbe Superbe Je galère je galère totalement, voilà Là on se sort un peu des, des ennuis Euh, bonsoir Ok, c'est pas du désert C'est juste du sable C'est bien sympa mais Que du sapin partout, là-bas Ok Comme on dit, on va éviter de générer trop de chunks Trop loin quoi, parce que sinon il va falloir qu'on fasse de la route euh, Dès qu'il y aura des, des prochaines nouveautés Et c'est terrible Pas de jungle en vue Alors tu vas rester ici petit tonnerre euh, petit loup tu vas tu vas le surveiller hein Et puis on va aller directement Fouiller l'épave On va rester sur cette terre ça sert à rien de traverser Parce que notre base elle est là bas et on y reviendra par là bas Imagine en fait y a, depuis le début il y avait une jungle Mais je suis con je peux y aller en bateau moi Imagine depuis le début il y a une jungle à côté de chez nous Alors franchement c'est ultra stylé Ce serait incroyable en tout cas si là Non ai... hey, franchement j'y ai cru hein. J'y ai cru j ai... <rire> Je me suis dit Putain il y a une jungle juste ici quoi ça aurait été insane Bon il y a des loups vraiment un peu partout hein. Donc ça c'est parfait Si jamais on n'arrive pas à faire l'élevage Mais en vrai euh, ça ça va aller vous inquiétez pas euh, Je dis ça dans le sens au cas où il meurt Mais euh, voilà Là on est quand même euh, de manière euh, On est assez safe ici Alors par contre il me faudra un petit coffre Je suis pas venu ici euh, en tant que bénévole finalement Ah là Alors une bouteille d'XP Oh c'est mignon ça Pour les mecs qui meurent comme euh, comme des euh, comme cons Par contre le fer ça je veux bien Les pépites Je vais prendre Le lapis je prends Qu'est-ce que je peux jeter c'est bon pour la, la bouteille d'XP mon, mon ami Hop, Voilà hein, comme ça Ça c'est fait Il n'y a pas de deuxième coffre euh, Je pense Je pense qu'il n'y a pas de deuxième coffre euh... Oh là Ah oui Oh là là Ce serait dommage que toute la forêt prenne feu Eh <rire> hey, attendez mais là bas il y a forcément quelque chose Je ne sais pas Je ne sais pas et cela ne nous regarde pas Bon bah les amis c'est pas bien grave, bah si, il faut absolument qu'on trouve une jungle J'insiste J'insiste, il faut qu'on trouve une jungle Bon, c'est malheureusement pas avec le cheval qu'on va pouvoir faire grand chose C'est vrai que, alors je vais être très honnête avec vous On peut en parler, on peut en débattre aussi, vous pouvez donner vos avis en commentaire Le cheval c'est génial, ça c'est clair L'invention du cheval et tout à l'époque c'était génial Mais c'est vrai que depuis, avec les mises à jour Minecraft On a On a eu l'effervescence finalement Et eh bien des, de, de, de, de, Des océans, des... Vous voyez ce que je veux dire et en fait le cheval ça devient beaucoup plus complexe Parce que en fait euh, maintenant il faut qu'on puisse traverser euh, des, plein d'eau de, quoi Et donc c'est un peu moins utile Là clairement je vais vraiment euh, mettre en sécurité mon loup euh, Tout ce qu'on a récupéré on va rentrer à la base clairement on va rentrer à la base Elle est juste là normalement Si je... on va voir hein, si je dis pas de bêtises mais normalement elle est juste à côté On va, on va mettre tout ça en sécurité Et euh, après on ira... Oh, oh putain des renards Punaise pardon ah et après on ira à pied avec des bateaux directement Pour aller justement trouver une jungle Parce que ça va pas être possible autrement Voilà alors est-ce qu'on est vraiment à côté de la base Je me pète une barre hein, si, je suis à, si je vais à l'opposé hein. <rire> Mais normalement je vais pas à l'opposé Normalement je retourne vers notre base je... Tout va bien tout va bien tout va bien Je, je pense je suis pas sûr mais Ah mais fais un effort aussi tu peux pas contourner <rire> Allô, voilà ah, c'est super ça. Non, et puis en plus, vous voyez, c'est complètement débile. Je veux dire, c'est inutilisable. C'est inutilisable, ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis maintenant, les chevaux, ça ne sert à rien. Dans le jeu, hein Non, non, attendez. Ne vous y méprenez pas, les Chloé. <rire> bah oui, mais je vous embrasse, moi, les Chloé. J'adore les chevaux. Moi. Alors, par contre... Oh, c'est génial, c'est génial. On peut vraiment... On peut vraiment... C'est un biome parfait pour les chevaux, ça, finalement. Voilà. Et là, normalement... Voilà. C'est là-haut qu'on a coupé le, le bois de boulot là Voilà et notre base regardez où elle est Messieurs dames Messieurs dames J'avais donc bien raison Ah Voilà oh. c'est super Non mais t'es pas non plus si large frère Tu t'es pris pour Depardieu ou quoi Oh sans déconner C'est trop Et moi j'adore Depardieu Je l'embrasse aussi hein Depardieu hein, d'ailleurs J'embrasse même plutôt deux fois qu'une hein. Ok ça passe ici Mais non elle est pas là notre base Mais si si elle est là notre base et là une base je suis pas con Attendez qu'est ce que c'est que cette histoire Oh non on va se perdre J'ai les coordonnées de la base mais là le problème c'est que ça se trouve Allo un petit effort encore Un petit effort Non je suis jamais passé par là ça c'est clair Là il faut prendre de la hauteur hein. Et qu'on continue surtout dans cette euh, direction là Ok Ah voilà c'est bon regardez Hé hey, hé hey On voit ma maison d'ici Grâce à, à ce magnifique toit Qui a un relief avec du bois de boulot C'est magnifique voilà, on n'a pas trouvé de jungle Et donc là, vous voyez, je prends le bateau, je me barre là-bas Et je trouve une jungle directement, j'en suis persuadé J'en suis persuadé Bon les amis, je vous fais une ellipse le temps qu'on rentre à la base Parce que là, le temps de faire le tour, il faut passer par là-bas Bref, vous m'avez compris A tout de suite, hein. voilà j'ai rangé tous mes coffres avant de vous reprendre parce que ça me tenait à cœur de faire ça bien euh, J'ai cru qu'il y avait un zombie et donc c'est mon super cheval Donc j'ai rangé de nouveau mon inventaire, il y a juste le bois encore que je vais ranger On va, alors les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode Mais avant de s'en arrêter là évidemment parce qu'il y a des choses que vous voulez voir et que moi aussi je veux voir Donc on va, on va le faire Ah c'est pas le même bois, et eh ben on va considérer que c'est le même <rire> <rire> au pire on peut le mettre là mais au cas où euh, Parce que là on mettra peut-être le bois de jungle je pense Voilà on va garder euh, ça sur nous Hop et ça ici Ce qu'on va faire déjà j'aimerais tester ça Le smiting template comment ça fonctionne en fait Tu mets ça comme ça directement ah, J'imagine que c'était plus complexe je, je me renseignerai <rire> Je pense qu'il faut un outil spécial euh, De toute évidence Mais euh, voilà il fallait, il fallait essayer Appliquer tout armure Ingrédients ingots et cristal Ah mais c'est pas du cristal, ça. Bon, euh, bah c'est pas grave. Tiens, je vais mettre ça dans ce coffre. C'est parfait. Je vais mettre ça juste ici. Voilà. Euh, tout ce qu'il y a ici, ça va être pour les échanges avec les villageois. Là également. Là, on va pouvoir faire un raid. Et franchement, on va faire un raid dans le village. Clairement, hein. vous me dites en commentaire si ça sert à ça. Mais je crois que ça sert à ça dans tous les cas. Euh, on va se crafter une laisse. Tiens, on va se crafter une laisse directement pour notre petit cheval. Hop. Oh, ça en fait deux. C'est parfait. Alors ça, on pouvait pas demander mieux. Euh, voilà. On va du coup... Attacher finalement notre, notre cheval hein, Directement euh, On va regarder si la machine à vaches A, a fonctionné bien sûr Oh viens, viens voir mon ami Je vais pouvoir te mettre ici juste c'est parfait regarde Hop c'est tout mignon Ah oh <rire> J'ai eu si peur J'ai eu si peur Attends on va récupérer le blé en même temps Comme ça on pourra pouvoir avoir avec les vaches Hop nickel <rire> oh, Comment je me suis fait peur Là regardez je mets les graines là dedans C'est parfait Hop on va aller voir les vaches On va faire reproduire les loups aussi Ah on va commencer Là on va se faire il faudra aussi qu'on construise euh, une, Plusieurs niches pour les loups On va faire comme sur ma saison 1 souvenez vous On va faire euh, plusieurs petites niches pour, euh, pour les petits loups Alors rencontrez vous d'abord avant de faire l'amour quand même Regardez les loulous Les loulous Mais non Ah c'est avec du steak qu'on les fait reproduire je suis débile Allez-y, faites l'amour. C'est pour ça que je préfère, ne... voilà, je préfère ne pas donner de nom parce que j'ai pas envie que ça crée un scandale. Genre, euh, cet abonné a fait l'amour avec cet abonné. A l'époque, on pouvait en rire, mais aujourd'hui, on peut plus trop rigoler de tout ça, les amis. Vous comprenez bien. Donc, euh, voilà. Et là, à partir de là, je vais pouvoir donner des noms d'abonnés euh, Au petits bébé qui arrivent. Voilà. On va faire ça comme ça, mais ne paniquez pas dans les commentaires, on va pas faire tout de suite, de toute façon j'ai pas de name tag, enfin j'en ai qu'un seul, donc euh, ne vous inquiétez pas, ça va venir euh, par la suite euh, Donc oui on fera des petites niches, on fera un petit truc pour notre petit honneur. Hein. on fera un petit abri pour notre cheval, je sais pas comment on appelle ça, voilà euh, Ça fait plaisir, et puis maintenant on va s'en arrêter là, en même temps d'aller voir si ça fonctionne notre truc à vache J'ai aucun cuir et aucune bouffe sur moi, on est d'accord, ah si j'en ai 26 ici donc on retient qu'on en a 26, alors là on va juste avoir un petit problème de mob Mais c'est pas grave Parce que regardez, 3-6 nos scopes Directement, tac Voilà c'est parfait, j'ai plus de bouclier Bon, faudra qu'on se refasse un bouclier Allez, voyons voir, est-ce que nous avons quelque chose dans les coffres Eh bien oui Ça a fonctionné Alors, euh, le temps qu'on parte, eux ils ont pas pu grandir Mais on a dans les coffres Pas mal de choses, et là je vais pouvoir Les reproduire Ce qui est chouette c'est que les vaches tombent dedans toutes seules, regardez alors, vous êtes bien foutu en commentaire de ma façon de faire, je sais bien. Mais c'est quand même compliqué, regardez. Oh Regardez, c'est. Même en sneakant et en poussant, ça ne marche pas. Donc arrêtez de vous moquer. Ça ne marche pas. <rire> c'est pour ça que j'ai tant galéré. Mais bon, elles vont tomber toutes seules comme des débiles. Hein. Hop, ça dégage. Bon, bah voilà. Bref Donc ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Et on pourra même faire. Oh je vais péter un câble c'est bon Vache de merde Connerie de merde C'est pas possible Vas-y ça me saoule Bon je... Attends si, si j'ai moyen d'en remettre une deuxième ce serait pas mal Mais je vais faire ça en off les gars Ça me saoule Vraiment ça Voilà Nickel Bon je vais ça à la tête reposée Oh là là c'est pas possible C'est insupportable Je sais plus ce que je voulais dire Voilà je disais Je vais faire ici par derrière un, un truc à mouton pareil je vais, bah, je vais mettre des moutons tout simplement. Je vais les faire tomber et on fera pareil. Voilà. Aïe aïe aïe aïe aïe, quel enfer. Bref, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. On a bien rigolé. N'oubliez pas le petit like, euh, ça encourage. Le petit commentaire, bien sûr, j'ai hâte de vous lire. Et puis l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très important. Les gars, on se retrouve très vite pour le prochain épisode, pour les prochaines vidéos. C'était MColo. Plein de bisous. <rire> Ciao tout le monde.